Salut On se trouve pour une belle bataille avec les japonais On est à Gatuvus Ah, c'est l'entrepôt, je ne connaissais pas le nom de la carte, pas encore. Euh, on est parti, on est en défense, on va commencer tout de suite avec notre placeur de checkpoint. On va demander aux gens de défendre le point. Et moi, euh, ils vont arriver de par là, je vais aller placer un checkpoint dehors. Mmh. Je peux pas remplacer un trop près du point. Alors, est trop proche. Je peux me mettre là. Ah, ordre annulé, mince, ils vont tous se ramener. Allez, on va le glisser, glisser là. Qu'est-ce que... Vas-y. Trop habitué à héros généraux, où tant que je suis proche de la structure, je peux continuer à taper. Alors que là, c'est pas le cas. Euh, ils ont l'air d'arriver par là. C'est bien ce que je pensais. Bon, il est relativement discret. On va miser sur le fait que personne ne le verra. Et on va rester dans le point. Et on va passer à mon sniper. Je sais pas exactement où est-ce que je vais les placer. Ah non, je vais repasser constructeur et je vais faire des aménagements défensifs. Par exemple, des pare Ouais, est ah, celui Ouais servir. Ah, lui il sort. Ouais. on va pas trop. Ah j'hésite. Là il y a aussi une grande zone qui serait utile de le protéger. Ça, est-ce que je laisse un petit espace exprès pour qu'on puisse rentrer On va dire que oui. Comme ça, ça demande un bon détour à, euh, aux ennemis. Oh. Ils sont sérieux Oh là là, j'ai la flemme de les reconstruire. Je pense que c'est un avion qui est passé et qui a tout pété. Euh, comment j'accède au... Oh, toi moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien de prévu pour ouais, J'ai l'impression qu'il n'y a rien de prévu Donc vous vous allez Eh qu'est ce que vous faites Oh la la la la Mais qu'est ce que Non non non arrêtez arrêtez arrêtez Qu'est ce qui vous prend les cocos Quand je dis restez là c'est restez là Ah ils imaginent que c'est en bas ou en haut Pour oh là la Ouais, ouais, ouais, je, je, je vois, je vois. Je peux vous dire d'aller là ou pas Ouais, vous pensez que c'est loin Ah, quel, quel dommage Je peux pas juste vous dire restez là Ah, si Bon, il y en a toujours qui veulent. Aïe aïe aïe Qui veulent faire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites tous en ligne J'ai dit soyez là Oh là là! Il me faut n'importe quoi. Bon. On va les placer ici. Hop, ça leur fera faire moins de bêtises. Euh. S'ils y arrivent. Oh là là! Bon, moi je vois pas les ennemis. Ça m'embête. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en les attendant Là c'est des barbelés par exemple Hop Et un truc un peu salaud <rire> Mais qui parfois marche Consiste à mettre juste derrière les barbelés Enfin les murs de juste derrière... Les barbelés juste derrière un mur Bloqués par d'autres objets Alors attendez Comme ça ils sautent et après ils tombent sur les barbelés Je suis sûr que je les ai pas très bien placés Mais quand même Alors, je vais me mettre un mur euh, Ici par exemple Voilà Là je suis satisfait Hop, qu'il a eu Un char allié. B, est-ce que ça va pas m'empêcher de tirer bas? Un peu, j'ai l'impression que j'ai touche plus du tout. Hop. Ils ont eu, je sais pas ce que c'est, le gros machin à côté. Est-ce qu'on se mettrait pas à un autre mur Il est un peu trop incliné mais. Pas très, très grave. Comme ça je peux m'accroupir. Hop, et là je suis bien protégé. Ça c'est quoi Qu'est-ce qui lui arrive à lui Il soigne ou il glitch dans le sol Il glitch dans le sol. On a tué la moitié d'entre eux. Euh, faut que ça touche quand même. Ah. Ça arrive. Hop. Non, non, non, reste un pas. Je vois encore du monde. J'ai plus de quoi protéger. Alors, est-ce que je peux mettre un deuxième mur Quand tu veux, mec. On va mettre à côté, c'est pas grave. Hop, on va revenir se cacher Est-ce que je peux mettre un mur dessus Hop, s'il te plaît Ah, l'endroit où c'est vert est trop petit ah. Allez, reviens Bon, j'y arrive pas Hop, maintenant il me faut définitivement une caisse de matériaux J'ai aucun allié qui est mort Ok, repasser un 1 se okay, soigne là-bas. C'est ça, il est en train de soigner, je sais pas pourquoi je l'ai pas touché. Si j'ai pas juste que mes sacs de sable glitchent un peu dedans Creek, on est plein en moon Sud de là-bas Mort Reste un vivant, ouais Ça, c'est un joueur. De la façon dont tu me tires dessus. Aïe. Ok. Ensuite, euh, on va passer sur le sniper. Les autres vont rester bien à l'intérieur. On les massacre, hein. Je vais revenir me placer au même endroit. Les murs de sable tiennent. J'ai une caisse de mûne J'ai aucune raison d'aller à un autre endroit. J'ai une belle, belle plaine dégagée. D'ailleurs, ils arrivent moins de ce côté-là. Oh, ça tremble. Ça, c'est un vie Ennemi, en théorie, je suis censé pouvoir avoir sa tête. Ah, malheureusement, j'ai peur qu'il me pourrisse la vie. Ad vitam aeternam, ce mec. À chaque fois que je retournerai en haut, il aura qu'à venir me tuer. Euh... On va juste l'éviter, j'ai pris un mauvais coup dont je ne connais pas la provenance. Ça, c'est un jeu. Je ne sais pas si je bouge trop. Mes alliés vont me suivre. Ah, je peux pas bouger plus que ça. Hmm. J'aurais pas dû attendre autant. Piquer le kill. Je pense que les gens autour de moi ont fait la même chose. Ils ont caché leurs soldats à l'intérieur du bâtiment. Bah, ben, je suis trop loin de mon escouade. Euh, défendez là alors. Évitez de sortir dehors si vous pouvez. Ah, il y en a un qui est sorti. Boom. Aïe Ok On va dire que l'avantage c'est comme ça Je suis plus proche Par une sortie d'ailleurs je suis peut-être pas obligé de sortir Ah si je pense 5 oh. secondes à la fin, j'ai pas le d'aller me promener dans le camp ennemi. Oh là là. Oh là là, on a gagné tellement vite. Bon je vais enchaîner avec une deuxième. Hein. Pas vous laisser sur votre faim. C'est pas passé beaucoup de choses dans cette partie. Si ce n'est que. Ah oh, j'ai pas fait un, beau, un très beau score. Ah j'ai terminé deux missions. Alors. Ah mais la limite de tâches quotidiennes est atteinte. C'est pas grave. Ouais, reste un peu de temps avant le régiment d'infanterie. Yago. Mmh. Mmh. Compagnie de transmission. On peut appeler un barrage d'artillerie, c'est ça. Une arme de mêlée. Oh là là, pas mal. On dirait, on dirait un katana. Comme les armes de mêlée traditionnelles, en effet. Il y a des pilotes, un meilleur fusil, un régiment d'infanterie avec lance flamme Ah, donc ceux que je vois avec lance-flammes ils sont au moins niveau 14. Alors, est-ce qu'on a quelques améliorations à faire J'ai l'impression que rien n'a bougé. Euh, eh bien, on y va. Lui, il a encore besoin de beaucoup d'XP pour monter. En avantage. 3000, je crois que c'est beaucoup. Lui, il a rien monté du tout. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Ah, il a une grenade au phosphore blanc. Quand je jouais avec erreur, on trouvait ça un peu terrible. quoi j'ai une nouvelle tâche ou j'ai progressé sur des tâches peut-être sera disponible pendant 72 jours oh là là je vais bien attendre un paquet euh, même sans le vouloir euh, en 72 jours Allez, on voit que c'est un jeu en bêta parce qu'ils sont en version 0.4 Pour un jeu en bêta, bon c'est une bêta publique, c'est à dire qu'ils ont déjà pas mal avancé, je trouve que le jeu est quand même très bien, il y a quelques petits glitchs, ils ont, ils ont moins de bugs que ROE et Généraux, qui <rire> n'est plus en bêta depuis pas loin de 10 ans si j'ai bien compris. Alors, nouvelle bataille en défense on va positionner mon escouade Allez placer un point de ralliement Cette carte je la connais un peu Donc je sais que par exemple on est susceptible d'avoir un point de spawn spawnable Ordre annulé oh. Allez on va le mettre là voix très très loin, tant qu'ils me tirent pas dessus, ça va. J'en ai perdu deux. Ensuite, un mur, un autre mur. Je peux même mettre un troisième mur et là on sera bien couvert. Hop, c'est parti. Je passe en sniper. On va dans le point discuter. Vous allez rester ici. Moi, ouais, vais m'aventuré un peu plus loin. Oh Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller pour être avoir de la vision sans être trop exposé. Ah, Caisse de soins sympa. Alors, je pense que d'ici j'ai un bon bon truc pour être avoir visio sans être trop exposé. Deux parties précédentes, on a gagné assez large. Ça va peut-être arriver encore, hein. Deux chars Tant qu'il me tue pas mon sniper On va les laisser tranquille Hop Ok c'est fini la tranquillité euh, J'ai une charge de TNT avec lui On va annuler tous les ordres De toute façon ils vont me suivre à un moment ou à un autre Alors on a une équipe alliée par là Avec un canon et de l'artillerie Je vais bientôt me dire que je peux plus avancer Allez, tirez les gars Aïe Hop, Changement de membre On va plutôt basculer sur lui On va lui faire faire un mur Ah, Pourquoi pas deux d'ailleurs Et voilà, maintenant on peut reprendre Tire au pigeon Ils sont bien calmes mes soldats Vous voulez pas tirer un peu On va tenter le... lui Là, B pour m'accrocher S'il y en a qui passent proche, je pourrais en faire un beau carnage Ils sont plutôt loin pour l'instant Ah mais non, mais sérieux Mec, tu fous quoi Laisse-moi tirer un peu Je sais que mon mur il est bien, mais quand même, t'abuses Te mettre juste sur moi Ah merde, j'ai tiré dans le sac de sable Sinon je peux m'allonger Ah mais je vois moins Non c'est pas très efficace hein. Ils sont trop loin Pour que ça ait un effet Ah vous quittez le, la zone de combat que j'ai pas enduré trop de pertes ouais ouais ouais j'y vais allez on va bouger par là C'est dans ce genre de situation que ça peut être utile d'avoir un truc qui mitraille un peu, même si j'ai pas un très bon angle. Il fait 10 kills quand même. chargeur à ah, mon escouade s'est fait détruire ouais ouais oh là là allez allonge toi Presque plus de mun. Il va être temps d'aller voler l'arme d'un mort. À lui, par exemple. En plus, il avait une arme mitrailleuse. Pas mal. Aïe. J'aurais fait 18 kills quand même avec ce Gugus. Faut dire, on a des points de ralliement qui vont d'un bout à l'autre tout autour du point. Ils sont mal barrés. Oh là là, on a tué la... on a tué trois quarts de leurs soldats avant que oh, c'est bon, j'ai évité le avant que j'ai besoin de changer d'escouade. c'est pour dire. Ah il y a un type, oh, il l'a eu très bien. Touché. ça grouille là-bas j'ai déjà été en position in in inverse c'est pas drôle avec sa mitrailleuse c'est pas celui qui va mettre le plus utile Tout le monde là haut non je l'ai pas tué Je me suis dit j'espère que c'est pas un joueur sinon Des chances qu'il ne manque pas son tir Là, il a pas manqué Ah c'est relou. C'est pas grave on va rester dans les hauteurs hein. Mince j'ai tiré alors Je suis visé avec le mauvais truc Essayer de cap. Ça y arrive pas. Aïe, ah, ouais, il y a un autre juste à côté. Non mais caché. Hop. Aïe, ah, bien joué à lui. Alors. Ah bah on a gagné Beaucoup trop facile cette partie Bon ça arrive hein. J'ai terminé Rien du tout dans les classements J'ai terminé quatrième quand même Le meilleur mitrailleur Ah bah faut dire 18 kills le mitrailleur Moi je dis c'est mérité eh ben, on se dit au prochain épisode